Je, je connais les personnages mais je connais oui, pas qui sont les nords à sauter. Okay. Allez Gaël, Gaël il est il là, bon tiens Gaël, Gaël je vais te donne bon la, bon bon bon bon la bon bouteille. Bon voilà. Alors, je. Ah, tu vois, avec euh, notre. D'ailleurs, là, chiant, on voyait de jardins qu'il fallait trouver le papier. Il n'y a aucune rémunération. C'est le bon côté. C'est jaloux. Il ne joue pas. ne hein pas encore rémunéré, les enfants. Peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, c'est. Tenez, un à chacun. Allez, c'est à le bon. Il n'y a que Gaël, donc je me rappelle bien. Gaël, le personnage, le chef. Alors après, venez un peu vous faire. Allez. Buffalo Bean. Marie. Donc ça je vous repère, Allez, avec un verre pour boire une clou, après on va dire il y a... Euh... Titi, tu as pas soif C'est déjà oh, dans ton personnage à moi Non, non, mais il Comme les grands artistes, ils se concentrent. Ah, a... ah il est ah. très concentré. Hein. <rire> Et puis, alors, tenez, il y a de l'eau. Un... Tiens, prends un, j'ai pris, mais pris c est c est bon. pour vous aussi. Allez, alors, tu as trouvé une source dans la cabane alors, j'ai l'impression. Hein tu ne nous dis rien, mais tu as Moi, déjà une découverte. mais j'ai déjà bu. Euh, tu as déjà bu mais Tiens, je t'emmène encore un oh, petit oh, coup. Oh, oh, oh, oh, oh. Voilà. Léa, tu as ce qu'il faut Oui. Ouais. Allez. Moi, je vais Voilà. Eh bien, Daniel, à toi de jouer. Voilà. Alors, tous les sacs, là, vous les mettez euh, juste, par là. 2 oui. minutes. Allez, go, kiss, Écoutez hein. bien. Chut, chut. Allez, on est à 1. Vous ne regardez jamais la caméra, jamais. Si vous regardez, on stop. Ça c'est le premier impératif parce que vous, on est on est censé pas être là. Donc on est complètement transparent, vous nous connaissez pas, d'accord Deuxième chose, quand on vous dit action, vous commencez à, action, ça veut dire vous commencez votre, votre petite scène, d'accord Quand on vous dit stop. Ouais. C'est pas stop, vous pouvez aller fumer ou jouer. Vous tapez, vous restez là. Parce qu'en en fait, quand on dit stop, ça veut dire qu'on va arrêter de filmer la, la scène, mais qu'on va reprendre quelques instants plus tard, une fois que les caméras vont être repositionnées. Donc si jamais vous bougez, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, avec la jambe droite en avant, et si vous bougez, vous avez la gauche, Je vous expliquez un, un peu tout comme ça. Donc il va y avoir deux caméras que vous, vous ne regardez pas encore une fois, mais elles vont être positionnées là, il y en a une ici. Et il y en a une qui va être au coin, là-bas, entre la, la montée, là, d'accord Donc c'est pour vous indiquer l'endroit qu'il ne faut pas regarder, d'accord Bon, ben voilà, on hein. ouais. oh, stop, on y va ouais. Voilà, comme, oh, comme oh, ça, je, passé, comme ça euh, Patrick il est film euh, en arrivant, ouais. euh, Ensuite, comme tu vas lui tourner le dos, moi je, je vais mettre là-bas de façon à te filmer, hein. puis après c'est Patrick qui va reprendre le... Donc, on fait comme ça, et le, et le dernier plan après, c'est. Euh... Voilà. Et donc, quand ils ont dit le texte, après, qu'est-ce qu'ils font Eux, ils repartent. Pour repartir. Ils par ils Alors, ils sortent ils vers la porte est, ils sortent par ouais, là. Ils partent par là, là. on oui. par coupe voilà. à ce moment-là. Hein. Et là, à ce moment-là, on va couper, ils mais sortent on va aller du sein dans la un caméra. De façon à ce qu'ensuite, on fasse un fondu ou montage, un fondu enchaîné, puis ensuite. Au montage, le fondu, tu le fais Oui, tout ça, c'est le fondu ils sortent par là tranquillement si je veux dire, en sortent comme ils sont sortis là-bas. Voilà, ils sortent et puis là la caméra prend le. Voilà, comment tu vas C'est où ça ou ça C'est des pots. C'est des pots. Ah ouais Tu leur dis, tu es un peu, tu n'es pas désabusé, mais tu leur dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver, ce souterrain Tu penses depuis longtemps dans ta tête. Tu vois, tu le fais. C'est ça comme ça que tu le dis. Tu dis euh, vraiment, j'y comprends rien. Les voilà, un oui. gros c'est souterrain, peut-être caché dans les broussailles. Tu le dis comme ça, tu vois. Comme tu le sens, mais c'est pas possible. C'est ça. Et puis Jean-Louis, d'une voix forte. Oh là là, tu te rends compte du travail. Oh là là, tu te rends compte du travail, tu te mets derrière le chef. Hein, tu dis chef, c'est pas demain laver que ce sera fait. Tu le dis sur ce ton, tu vois. Tous les deux avec le chef, tu es en train de dire on n'y arrivera jamais. Et tu dis. Lui, il sent le souterrain, il aimerait le trouver. Voilà l'ambiance, hein, c'est ça pour vous. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver ce souterrain Alors, sans être, tu es même désabusé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver, ce souterrain Tu vois, tu es un peu sur l'air de dire, parce que toi, depuis longtemps, tu essaies de le chercher. Tu es, es venu dix fois déjà le chercher. Tu ne vas pas trouver. Alors tu leur dis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu vois Eh ben, Ça fait un moment que je vous attends. Eh ouais, c'est Jean-Louis qui se traîne. Bon, asseyez-vous. Mon père m'a toujours dit qu'il y avait un souterrain aux violences. C'est vrai, à l'époque, tous les châteaux avaient un souterrain. Il y avait peut-être même un trésor caché dedans et si on allait jeter un coup d'œil vers le donjon Ouais On y va Pour faire pour le trouver il faudrait débrouiller assez sous les l'entrée est peut-être cachée sous les broussailles oh là là tu te rends compte du travail c'est pas demain la veille que ce sera fait